Et on a l'air le temps. Super. Bon, est-ce que vous tenez la forme aujourd'hui On va se parler d'impatience, je crois, si je ne dis pas de bêtises. <rire> bien. Impeccable. Donc, euh, on avait prévu de se parler d'impatience aujourd'hui. Euh, Peut-être de faire le tour, qu'est-ce qui est le plus, je euh, dirais pour vous, qu'est-ce qui est le plus contraignant Qu'est-ce qui... Qu que ça mène le plus comme difficulté ou comme problème de vivre cette impatience, si jamais vous Et patience de la patience? Qu'est-ce qui est le plus contraignant, le plus difficile pour vous dans ce, dans ce principe d'impatience? D'être incapable d'attendre. Oui. Quoi Mais, que ce soit. Et, et, Mm -hmm. Et cette incapacité d'attente, qu'est-ce que, qu que ça amène Du stress. Du <rire> stress, ouais. <rire> de l'énervement, de l'agacement. de. de, de, de... Ouais. Des... Du découragement. Oui. Mm -hmm. on, on, on a tendance à, à lâcher prise, à, enfin pas à lâcher prise, à abandonner quand on est impatient. <rire> Non, je dirais que non. Oui. ça peut arriver. Okay. Donc, il y a non, il y a vrai. Okay. tendance à vouloir abandonner, mais pas forcément abandonner. Mmh. Okay. Est-ce qu'il y a aussi le risque de vouloir aller plus vite et du coup de faire des bêtises Oui. Par impatience. ouais OK. Qu'est-ce qui serait... Pour vous, hein, parce qu'après on est tous, on est tous différents. Mais qu'est-ce qui serait pour vous une ressource utile pour pouvoir mieux gérer ce sentiment d'impatience et pas se laisser embarquer justement par ce mécanisme-là Alors ça va relativiser, ouais. peut-être. Ah, J'ai pas entendu, c'est à coupé une technique de respiration, prendre deux secondes, s'arrêter, respirer mm -hmm. et amadouer. Ouais, clairement. Mm. clairement, ça peut, ça peut aider. Est-ce qu'il y a d'autres sources qui peuvent être intéressantes Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. De oh. dire que les choses vont arrivé en temps voulu. Comment on peut le savoir ça <rire> ok, il y, a, il y a la croyance que chaque chose va se, va se faire au, au bon moment de la bonne façon donc ça, ça peut être une croyance aidante c'est certain ah, alors ne pas être dans l'attente alors qu'on n'a pas le choix d'attendre ok, enfin, ça c'est une, une idée qui est intéressante on va aller explorer ça après est-ce qu'il y a d'autres ressources, d'autres choses qui peuvent être utiles pour éviter de se laisser embarquer justement par l'impatience ça peut être apprendre à être plus plus tolérant envers nous-mêmes et envers les autres okay. l'impatience on peut tous euh, on peut tous en vivre euh, c'est certain ça peut être plus ou moins gênant euh, selon, selon les configurations, selon les individus. Mais il y a un point commun, euh, en fait, dans, dans ce principe de l'impatience, c'est un manque d'entraînement de notre discipline personnelle. Et la discipline personnelle, lorsqu'elle manque, elle va, elle va poser beaucoup de problèmes parce que ça va nous amener effectivement à avoir de l'impatience, ça va nous amener à prendre des chemins qui semblent être plus faciles sur le moment, mais qui, en fait, la plupart du temps, compliquent compliquent vie parce que ça nous amène des problèmes à résoudre derrière. Ça nous oblige à recommencer indéfiniment les choses. Ça nous pousse à arrêter. Alors que des fois, il suffit juste de pousser un tout petit peu plus loin. L'effort le, de pousser un tout petit peu plus loin dans la continuité de ce qu'on est en train de mettre en place pour obtenir des résultats. Donc, je dirais que la première chose peut-être à travailler, ce serait cette discipline personnelle conjuguée à « j'apprends à apprécier ce, cette phase d'attente ». Et en fait, ça on peut, euh, peut-être que vous l'avez remarqué, mais euh, je trouve que ça ressort de plus en plus cette impatience euh, dans, de, de manière générale, parce que euh, je, je crois profondément qu'on a dans notre société un mode de de fonctionnement qui est lié à notre mode de consommation, c'est-à-dire que c'est un mode immédiat. Et que ce mode immédiat-là, ça aide absolument pas, mais absolument pas, à mieux gérer justement cette frustration que peut nous amener parfois euh, le, le fait d'attendre, et que cette frustration nous amène justement à vivre de l'impatience, à vouloir que les choses aillent plus vite, à prendre des décisions qui sont parfois même erratiques, parce que j'ai juste envie d'avoir le truc maintenant tout de suite, ou de vivre l'expérience tout de suite. Et du coup, ça nous amène à vivre des expériences qui ne sont pas les bonnes. Et je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé par le passé, euh, de finalement me laisser embarquer par ce principe de euh, « bah, je peux avoir tout tout de suite dans l'immédiat. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas obtenir tout ce que j'ai envie tout de suite là maintenant ?» Et alors, ça, ça remonte certes à plusieurs années en arrière, mais quand je regarde… Euh, je, je vois bien que ces moments en fait, où je me suis retrouvé dans ce sentiment d'impatience et que je n'ai pas géré ça avec mon autodiscipline, en fait, j'ai pris des décisions qui étaient merdiques, hein, tout simplement. J'ai eu des résultats qui n'étaient pas bons, j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas positives ou adaptées pour la simple et bonne raison que j'ai voulu Satisfaire un peu mon circuit de la gratification dans le cerveau de façon rapide sans me prendre la tête, et c'est rarement, rarement, rarement une bonne idée. La première chose, ça serait vraiment de travailler cette discipline personnelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler cette discipline Le petit il y en Moi, j'ai une. Faut que tu parles plus fort, je ne pas entendu est-ce que quelqu'un a une petite idée de comment on peut euh, travailler cette discipline alors Vanessa je vois que tu es en train de parler peut-être s'affiche mais euh, je ne t'entends pas du tout Julien, tu, tu évoques oui, plus, bonjour à tous, bonjour. tu évoques plus une technique ou des techniques euh, de mode opératoire ou plus tes euh, habitudes de vie à changer C'est une super question, ça, ça peut être les deux en fait, euh, ça peut vraiment être les deux, on pourrait, avoir une modélisation, on pourrait faire une modélisation de comment est-ce que tu fais toi par exemple pour être patient dans certaines situations et retransposer ça dans toutes les situations pour apprendre à suivre un, un processus qui t'est propre et qui te permet d'être confortable dans l'attente. Dans la mmh. euh, mais ça peut être aussi des entraînements plus, euh, plus généralistes qui vont en fait permettre au cerveau de, de mieux gérer, de mieux s'adapter justement à cette attente-là. Est-ce que est, ça peut être lié au, au sujet qu'on a évoqué la semaine dernière sur la procrastination pour le coup Ouais en technique euh, moi je pense à l'hypnose mais bon ça c'est ça, ça, ça une technique en, en, en particulier après effectivement sur la modélisation alors là euh... <rire> les autres aident moi ah, <rire> la, la, la modélisation c'est un gros gros gros sujet hein, de toute façon mais euh... Si on part en modélisation, ce qu'on peut faire très simplement, et en fait n'importe qui peut faire des bases de modélisation, après pousser plus loin, c'est plus complexe, mais on peut tous faire des bases de modélisation en s'intéressant à peut-être quelques expériences passées dans lesquelles on a su vivre, faire décider, agir de la manière qui serait utile pour nous et ensuite d'analyser ce contexte-là pour savoir Qu'est-ce qui s'est passé dans ces occasions Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là Comment est-ce que je me sentais Quel choix je faisais Dans quel ordre je pensais les choses Je faisais les choses pour ensuite trouver le point commun et à partir de là réussir à reproduire justement le même processus mais à volonté. Alors sachant que le principe de modélisation c'est euh, c'est quelque chose qui va demander du temps et qui va demander une, une expertise poussée en termes d'analyse et de compréhension de tout le système que l'individu utilise dans un contexte donné pour pouvoir le réutiliser. Parce que le but de, de la modélisation, si elle est bien faite, c'est atteindre les mêmes résultats avec la même facilité que la personne ou le moment qu'on aurait modélisé. Mais pour arriver à ce stade de... Je, je le modélise une fois, je l'applique une fois et ça marche tout de suite. Il faut avoir tout un tas d'outils d'analyse, donc on peut le faire simplement soi-même. Après, ça demande quand même des personnes qui vont avoir une expertise là-dessus. Euh, ouais. Le recadrage, non Je ne sais pas. Euh, alors, je... le recadrage, peut être, ouais, ça peut être une super idée pour euh, justement gérer cette impatience, euh, de, de remettre en perspective les informations de les replacer dans peut-être un contexte, une définition différente pour justement permettre un déchargement émotionnel de cette attente qui va éviter d'avoir des comportements et des prises de décision derrière qui pourraient ne pas être, euh, ne pas être adaptées, sachant que si on part sur ce terrain-là, il faut garder à l'esprit que ce qui va être… Principalement, le facteur premier euh, de, de l'impatience, c'est tout le système émotionnel. C'est ça qui va être problématique, parce que je peux me dire, oh là là, j'aimerais bien avoir quelque chose mentalement et de se dire, bah ça serait cool que ça arrive, mais en même temps, je sais que ça arrivera pas avant un bon mois. Donc mentalement, c'est correct, on arrive, on arrive à gérer ce, ce gap. Émotionnellement, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, si on regarde le, notre index de computation, euh, pour, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'index de computation, c'est trois éléments euh, qui euh, définissent un petit peu le, le fonctionnement de l'individu. En gros, tout, toute expérience, toute chose qu'on va pouvoir vivre, vivre va déclencher une, une production d'énergie à l'intérieur de nous. Et cette énergie qui va être produite va être distribuée dans trois parties. Ces trois parties, c'est notre comportement extérieur, ce que je fais avec mon corps, les décisions que je prends, euh, les actions que je pose, comment je bouge, comment je me tiens. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les processus internes. Donc, c'est notre pensée, notre logique, notre réflexion, nos croyances, euh, nos, nos valeurs, nos besoins, tout, tout le système interne. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les états internes. C'est tout notre état émotionnel et tout ce qui va être kinesthésique, premier degré, euh, ce que je touche et kinesthésique, deuxième degré, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et essayez d'imaginer que vous avez comme une quantité d'énergie qui arrive et qui doit normalement être distribuée de façon équilibrée entre les trois parties. Sauf que pour que ce soit équilibré entre les trois parties, il faut qu'on soit dans des conditions qui soient... Euh, euh, parfaitement réglé, qu'on soit 100% confortable, qu'on soit dans notre zone de confort, que tout se passe bien, qu'on ne se pose pas de questions, que ce soit fluide, que ce soit simple. Ça donne quand même des, des situations où on peut être euh, quand même limité en termes d'expérience de, comme ça qui va se produire dans notre vie. Ça va se produire, bien sûr, et c'est très limité, mais la plupart du temps, on a un dysfonctionnement dans la distribution de cette énergie, et ce dysfonctionnement-là fait apparaître ce genre de problématique. Parce que l'impatience, c'est quoi C'est trop d'énergie qui se retrouve dans l'émotionnel, qui déborde dans le reste, mais qui influence de la mauvaise façon. Si j'avais trop d'énergie, par exemple, euh, qui allait à ce moment-là dans mon mental, imaginons, bah, ça peut être, par exemple, une personne qui va dire, oh bah, de toute façon, il faut juste attendre au euh, grave je patiente. Ça arrivera quand ça arrivera. C'est qu'on a toute l'énergie qui est dirigée dans le mental, puis on a rien du tout dans l'émotionnel, et on a rien du tout non plus dans le comportement. Donc c'est juste, bah, bon, tout comme ça. Je l'attends. Mais peut-être qu'il faut pas attendre. Peut-être qu'il faut passer à l'action. Peut-être qu'il faut amener des choses. Peut-être qu'il faut bouger pour pouvoir commencer à progresser. Inversement, la personne qui va dire « ah, oh, moi je suis impatient, je le veux tout de suite. Je tape une crise. Je commence à taper des pieds. Je me roule par terre. Je pleure. Bon, bah Là, on est clairement sur l'énergie qui est beaucoup trop présente en termes d'émotionnel et qui déborde complètement dans le comportement. Et ça, ça pose problème. Une personne qui, euh, je sais pas moi, veut tellement faire vite les choses qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle fait et du coup, elle fait des bêtises, Bah clairement, c'est une personne qui va avoir trop d'énergie qui est présente dans son comportement et dans son émotionnel et pas suffisamment dans sa logique. Fait il, y a, il, y a, il y a toujours... Il y, a, il y a toujours ce jeu de, de l'index de computation qui vient, qui vient en ligne de compte dans une situation problématique. Quand tout se passe bien, c'est équilibré dans les trois. Quand ça se passe mal, c'est forcément qu'il y en a un qui va poser plus de problèmes que les autres. Que le recadrage peut permettre de redistribuer justement cette énergie de la bonne façon. Exemple, quelqu'un qui… Il nous fait une crise en disant « Ouais, je voudrais que ça arrive demain, mais ce ne sera pas là avant la semaine prochaine, etc. Ce n'est pas juste, ça ne devrait pas. » Bref, la personne est coincée dans son émotionnel principalement. Et puis, probablement, cet émotionnel déborde dans le mental. Elle commence à nous faire penser de cette façon-là. Un recadrage, ça peut être « Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change ?» Donc, comportement. Bah, « Je ne peux pas faire grand-chose. Donc, ok, je vais calmer ma réaction. » Deuxième chose, est-ce que vraiment t'en avais besoin aujourd'hui Est-ce que euh, tu peux faire différemment Est-ce que tu peux faire les choses autrement On commence à redéfinir ce qui se passe dans le mental. Et à partir de là, toute l'énergie qui était trop présente va, elle, se distribuer de la bonne façon. Et là, ça va être, ouais, ok, c'est vrai, as raison. Je m'énerve, mais en même temps, j'en avais pas besoin aujourd'hui. Si ça arrive la semaine prochaine, c'est pas si grave. Je peux avancer là-dessus. Ça, je peux le remettre à la semaine prochaine. Et hop, toute l'information se rééquilibre. Et d'un seul coup, on n'est plus embarqué justement par ce, cette problématique d'impatience à ce moment-là. Est-ce que, est que ça fait du sens, ça Oui, <rire> merci Mathieu. Oui, ça ramène un peu la question des valeurs et des critères qui sont en jeu dans l'impatience qu'on est en train de ressentir. Et de savoir mm -hmm. si ces valeurs et ces critères ont besoin euh, d'être... Euh, accompli aujourd'hui ou si simplement le fait qu'on qu soit en train de les respecter peut leur suffire. Ce serait presque même quelque chose où on pourrait même parler à, à la partie qui est responsable de cette impatience euh, pour discuter avec elle, lui dire qu'on entend en fait le fait que l'importance qu'elle prête à, à notre réalisation était ça, on l'entend, mais lui demander peut-être peut soit dans, dans un cadrage, soit dans une Lego, voir ensuite ce qu'elle est capable elle d'entendre, de où on en est sur le chemin, qui pourrait lui, ouais. lui être donné par une autre partie. Ça peut être ça peut être super intéressant d'aller d'aller jouer sur ce terrain là et la notion de besoin à ce moment là. Alors c'est un, un besoin qui est contextuel. On n'est pas sur un besoin identitaire quand on est dans cette impatience là, mais ça reste quand même un besoin qu'il faut prendre euh, qu'il faut prendre en compte. Et c'est tout à fait pertinent, effectivement, de se dire, je vais faire en sorte de prendre en compte ce besoin, de le reconnaître, de le valider, de le recontextualiser si jamais c'était nécessaire. Et du coup, de ne pas, pas se laisser embarquer parce qu'au même titre qu'un besoin identitaire peut prendre le contrôle sur nous et se satisfaire d'une mauvaise façon, c'est besoin, entre guillemets, de qu'il y ait quelque chose qui se produise, que quelque chose arrive à un moment donné, qu'on euh, reçoive une information ou un objet ou une livraison, ou peu importe, ou que quelqu'un fasse quelque chose d'attendu, ça, ça, ça fait partie de ce jeu de critères de besoin et de valeur, ça, ça, ça fait partie du lot, c'est juste plus en surface parce que c'est dans un contexte spécifique, c'est pas lié à l'individu en tant que tel, mais ça peut, si, si on n'en prend pas le la maîtrise, je, je n'ai pas le contrôle, fait que si on n'en prend pas la maîtrise, ça peut, pour le coup, prendre le contrôle de nous. Plutôt de savoir gérer le... Bon, ben, j'ai donné ça à un collègue, il ne va peut-être pas aussi vite que moi parce qu'il n'a pas l'habitude sur ce sujet-là, j'aimerais bien que ce soit terminé, mais okay, c'est correct, il va le rendre pour demain, il n'y a pas besoin de le rendre pour aujourd'hui. C'est savoir reconnaître ce critère, cette attente, et de pouvoir la redistribuer. Être dans l'impatience à ce moment-là, ça serait se laisser embarquer par ce critère comme étant la seule chose qui est valide et qui définit, moi, ma vision, ma carte du monde, mon expérience et que si ça colle pas, malheureusement, on se retrouve avec des expériences émotionnelles, physiques, mentales, désagréables parce qu'il y a ce manque de cohérence entre le critère qu'on a posé et ce qui est en train de se produire. Donc, c'est vraiment prendre du recul et de savoir où mettre... Ou mettre son, son attention ou mettre ses efforts. Un outil en tant que tel qui peut euh, vous aider, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'influence. Ça, ça peut être super intéressant à utiliser. L'échelle d'influence est très simple. Imaginez une échelle qui va de 0 à 10 et cette échelle-là définit si vous avez le pouvoir d'influencer les événements, les autres, les choses, les résultats. Et en fait, c'est un exercice de recadrage, ni plus ni moins. Moi, je m'attendais à recevoir quelque chose aujourd'hui par la poste. Puis pas de bol, le facteur n'est toujours pas passé, puis les heures de livraison sont terminées, je ne l'aurai pas avant demain. Je peux peser toute la journée parce que j'ai cette insatisfaction et que non, ça devait arriver maintenant, mais comment je le fais, je ne vais pas pouvoir attendre, c'est compliqué, etc. Ou alors, je peux me poser devant ma feuille, tracer une ligne 0 à 10 mon pouvoir d'influence sur la situation, il est où Où est-ce que je suis bah, Objectivement, à part, euh, à part aller séquestrer le postier, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose hein, pour récupérer mon colis. J'ai zéro pouvoir d'influence là-dessus. C'est d'en prendre conscience et de dire, bon, bah, regarde, j'ai aucun pouvoir là-dessus, donc je vais passer à autre chose. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que, c'est pas tant qu'il y ait cette énergie qui arrive dans notre émotionnel et qui déclenche quelque chose. C'est pas un problème que les émotions soient là, bien au contraire. Le problème, c'est que cette énergie essaye de passer dans le comportement ou dans le mental pour s'équilibrer, mais qu'elle ne trouve pas d'issue. C'est comme si elle voulait sortir, mais elle se retrouve devant une porte fermée. Moi, je veux mon colis tout de suite, mais je peux pas l'avoir. Donc, j'ai l'émotion qui veut sortir, l'énergie de l'émotion qui veut sortir, mais elle peut sortir nulle part. Donc, elle va boucler. Et moi, je vais commencer à rentrer dans cette réaction émotionnelle parce que, justement, ça boucle. Donc, si je trouve un moyen de pouvoir dire, regarde, j'ai zéro pouvoir là-dessus, je vais m'occuper de faire autre chose en attendant ça, je vais le remplacer par, je vais commencer par ce truc-là. Alors, à partir de là, cette énergie qui était coincée dans cette partie de l'index va pouvoir se distribuer ailleurs et là, d'un seul coup, je vais me sentir mieux. Mais après, l'idée, ce n'est pas d'être toujours dans cette réaction-là. C'est après de rentrer peut-être dans un peu plus de, de, de proaction. Ah, pas de souci, Vanessa. Ça, ça marche. <rire> Sans souci. Euh, ça, ça serait peut-être la première technique, euh, je vous dirais, qui peut être intéressante euh, d'utiliser. Après, on a cette notion... De, de discipline comme je vous disais alors je pense que je vous l'avais déjà évoqué la dernière fois mais pour le principe la, la discipline personnelle elle se trouve ici dans notre cerveau c'est vraiment sur le préfrontal c'est vraiment sur cette partie là où on a tout le tout, tout le mécanisme de discipline qui est installé ici dans notre cerveau cette partie là du cerveau n'est pas autonome D'accord Donc, vous ne pouvez pas compter dessus. Vous ne pouvez pas compter sur votre cerveau pour qu'il soit discipliné tout seul et qu'il fasse les choses tout seul. Ça ne marche pas. Par contre, si vous entretenez une certaine discipline au quotidien, et en fait, je vous invite, quand vous, quand vous voulez amener un changement, quand vous voulez amener une transformation, je vous invite à garder en tête la règle que tout ce qu'on fait d'une certaine manière, on fait tout le reste pareil quand je recommence tout ce qu'on fait d'une certaine manière, on fait tout le reste pareil. Donc si, imaginons, je prends l'habitude de commencer quelque chose dans mes loisirs par exemple, et que je ne vais jamais jusqu'au bout, et que j'entraîne mon cerveau à ne jamais aller jusqu'au bout dans mes loisirs, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans le reste de ma vie Il va se passer exactement la même chose. Le comportement va se retransposer parce que c'est celui qu'on utilise de façon récurrente alors si mon loisir que je finis pas c'est une fois tous les six mois on s'entend que ça ne va pas faire grand chose mais si c'est quelque chose que vous faites de façon très régulière et que vous le répétez alors ça va influencer tous les autres domaines de votre vie automatiquement votre discipline personnelle il y a plein de façons de euh, la maintenir et de la développer finir ce que vous avez commencé toujours ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Ne pas négocier avec votre cerveau pour vous réveiller le matin, pour aller au sport, pour continuer votre régime, pour ne pas allumer votre clope. Tout ça, c'est des petites choses en fait, qu'on peut faire. Alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire pour augmenter et renforcer notre discipline. Parce que si on s'entraîne à faire ça, ça devient plus facile pour le reste. Et cette impatience aura moins tendance à ressortir si vous développez justement cette discipline. C'est le manque de discipline qui nous fait tomber dans l'impatience et qui nous fait tomber dans euh, je réagis tout de suite, je prends des mauvaises décisions, je fais des mauvais choix. C'est vraiment ça qui vient jouer dans la balance. Il y a, a d'autres choses, l'époque que ça, mais ça, ça joue un rôle qui est vraiment important et qui est central. Donc de prendre le temps de regarder, ok, est-ce que je vais au bout des choses Est-ce que je finis, que je commence Est-ce que je respecte l'organisation Est-ce que quand je dis que je fais quelque chose, est-ce que je le fais vraiment ou est-ce que je le reporte Est-ce que ceci, est-ce que cela Vraiment, faites le tour et voyez les, les petits points de changement que vous pourriez commencer à mettre en place pour tout simplement travailler à développer cette discipline qui va de toute façon vous aider pour la suite. Mais gardez bien en tête que ce n'est pas notre cerveau qui va faire une sorte qu'on soit discipliné. Si on compte sur lui, ça va être ça va être dad dans notre tête. Ça ne marche pas, ça ne va pas fonctionner. Ça, ça va, ça Ça vous paraît clair, truc là Ouais. Euh, Super. Finir ce qu'on est en train de faire, effectivement, finir, ouais. c'est quelque chose aussi... Dans la que je trouve très important, parce qu'effectivement, c'est le cœur de cette discipline. Et après, il y a aussi la façon dont on détermine les tâches qu'on se donne et savoir les découper dans quelque chose qui est réaliste. Parce que parfois, on se donne des choses trop larges, trop longues, sans se donner des objectifs qui soient très concrets, qu'on puisse accomplir dans le temps. Et du coup, ça peut être très décourageant aussi. Oui, complètement. C'est l'un des, euh, ouais. des arguments qu'on avait évoqué la semaine dernière, justement, si je dis pas de bêtises, de Sébastien, sur la progression. C'est ouais. ouais, ouais. bien, ouais, de, bien de, de, de, de bien découper effectivement les choses, de, de remettre dans le contexte. L'impatience, le, encore une fois, elle est vraiment liée à notre système émotionnel, donc ça va passer aussi par une bonne gestion de, de nos émotions. Et si, si jamais ça vous intéresse, vous avez un, un atelier sur les émotions qu'on avait fait. Euh, on avait fait deux. Le premier en rediffusion libre, vous avez juste allé sur YouTube, ou même sur la page Facebook, je pense qu'il veut y être. Vous, euh, vous pouvez aller rechercher ça si jamais ça vous intéresse. Mais de, de garder en tête que... Alors déjà, les émotions sont super importantes, donc il ne faut pas les réprimer. Ça, c'est vraiment euh, très très important de les respecter de savoir les écouter et de comprendre aussi que notre système émotionnel est avant tout un mécanisme de communication pour notre cerveau, pour de, de notre corps de communiquer avec nous-mêmes. C'est-à-dire que je ressens des émotions, c'est comme recevoir un texto, un mail, un, une lettre, c'est mon, mon système qui est en train de communiquer avec moi et qui est en train de me dire quelque chose. Une émotion positive, c'est que je suis en train de vivre dans un environnement des résultats, des interactions qui sont bonnes pour moi, donc mon corps me dit que hey, « Eh, regarde, ça marche bien, c'est cool. » Quand c'est des émotions négatives, c'est pour me dire « Il y a quelque chose qui ne marche pas. »« Il y a quelque chose qui ne coïncide pas entre ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton système, et ce qui est en train de se produire soit à l'extérieur en termes d'interaction et d'expérience, soit à l'intérieur en termes d'interaction et d'expérience avec mes pensées, mes croyances, mes peurs, mes projections. » Euh, tout, tout ce qu'il peut y avoir. Nos émotions sont toujours en lien avec un message qui est transmis. Et cette impatience qui parfois peut nous embarquer et nous faire faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous ou pour les autres, c'est aussi la même chose. C'est de savoir reconnaître les émotions qui sont derrière est-ce que c'est une émotion de peur Est-ce que c'est une émotion d'envie de, Est-ce que c'est une émotion d'inquiétude Est-ce que c'est du stress -ce que je suis en train de vivre C'est quoi que je suis en train de vivre Et de prendre le temps d'apprendre à se mettre en lien avec nos émotions et de les écouter de les reconnaître, ça permet aussi de sortir de cette impatience parce que d'un seul coup, on prend du recul. Le simple fait de mettre une étiquette sur quelque chose permet de prendre du recul. Donc, on prend du recul sur notre émotionnel et à partir de là, ça ne déborde plus dans notre comportement, ça ne déborde plus dans notre façon de penser. Donc, la deuxième chose, qui, enfin, la troisième chose euh, qui peut être bien, c'est de travailler sur cet émotionnel et d'apprendre à gérer cet émotionnel et d'apprendre aussi à apprécier. La frustration, un minimum de frustration. Parce que souvent, les gens qui sont très impatients ont énormément de difficultés avec la frustration. C'est comme impensable d'être frustré, de ne pas avoir ce qu'on veut, de que les choses ne se passent pas comme on veut, que ça ne se déroule pas comme on prévu. l'a prévu. La frustration devient un peu. C'est comme une torture à un moment donné. Mais c'est une torture aussi parce qu'on a pris. Sans s'en rendre compte, cette voie-là de s'entraîner à avoir ce genre de réaction. Donc, si jamais vous avez des, du mal avec le principe de frustration, bah, entraînez-vous à vous frustrer tout seul. Un tout petit peu. Je ne dis pas de vous frustrer énormément, mais un tout petit peu. De dire, bah, ça, j'aimerais bien le faire. Et du coup, ça va être en lien direct avec votre autodiscipline, mais ça, j'aimerais bien le faire. Je pourrais le faire tout de suite. Ben, je le ferai la semaine prochaine. Ça va être dur si, si, si vous êtes vraiment pris par l'impatience et que la frustration vous dérange. Ça va être dur. Mais c'est là aussi où vous allez dire, je travailler ma discipline personnelle, j'ai pris la décision que je ne le ferai pas avant la semaine prochaine. Ben, je vais le faire la semaine prochaine et je vais me contenir et je vais me tenir. En fait, ça, sur des choses qui sont relativement simples. Mais, euh, Essayez de le faire, vous allez voir, c'est payant. Pas tout de suite, mais à force de le faire, ça va être payant. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes facilement embarqué par votre impatience, et ça peut arriver à n'importe qui, moi le premier, je vous donne un exemple, mais vous vous dites, bah, tiens, j'achèterai bien ça pour la maison, ou j'achèterai bien ça pour telle ou telle activité, puis vous le regardez et vous dites, oh, bah ben non, c'est correct, je vais l'acheter le mois prochain, c'est pas pressé. Pourquoi est-ce que vous retournez dans le magasin trois jours plus tard pour aller le chercher C'est parce qu'il y a ce manque de discipline. C'est que finalement, l'occasion se présente, vous ne respectez pas votre souhait de dire ben, « j'ai prévu de l'acheter le mois prochain » et trois jours plus tard, vous vous retrouvez dans le magasin en train de passer de votre carte de crédit et d'acheter ce que vous aviez prévu pour le mois prochain. Donc, ça, ça peut être des petites choses comme ça où on se frustre soi-même à petite dose pour apprendre à. Et ça peut être, euh... <rire> l'expérience a été vécue il n'y a pas longtemps, c'est ça? Je vois le petit message, ça m'a fait sourire. <rire> euh, le, le truc à prendre en compte aussi, c'est notre, comment est-ce qu'on a été éduqué? C'est quoi l'éducation qu'on a reçue Comment nos parents nous ont gérés quand on était enfant Parce que s'ils nous ont gérés à nous donner tout ce qu'on voulait à chaque fois qu'on tapait une crise, c'est certain que notre autodiscipline, il y en a zéro, et que notre capacité à gérer la frustration, il n'y en a aucune non plus. Donc, on ne part pas tous avec le même bagage, on ne part pas tous avec les mêmes bases. Euh, moi, je sais que si je tapais une crise, ça ne se passait pas bien, donc en général, je n'en tapais pas, puis comme ça, c'était réglé. Mais Peut-être que vous, enfant, vous aviez tendance à taper des crises, puis vos parents, pour gagner, euh, gagner la paix, euh, bah, vous donnaient ce que vous attendiez à ce moment-là. Fait qu'en fonction de où est-ce que vous partez à la base, bah, ça peut valoir le coup de se dire, « Ok, du coup, là, je pars de loin, c'est vrai que j'avais tout ce que je voulais quand j'étais enfant, je tapais des crises tout le temps, puis on me donnait les trucs. » Déjà, c'est d'être honnête avec soi-même, puis dans, dans, de s'en rendre compte. Et ensuite, de se dire, bah, je vais peut-être commencer aujourd'hui à travailler un peu justement cette discipline, à faire une sorte de me, de me recadrer et de me donner du temps petit à petit pour pouvoir faire ça. ça bah, C'est une bonne idée euh, ça d'attendre de se donner un petit ouais. délai avant d'acheter quelque chose pour savoir si vraiment on en a besoin, si vraiment ça nous sert à quelque chose, si vraiment ça va nous faire plaisir, euh, parce que parce que bah, sinon on se laisse juste embarquer par euh, par peut-être nos process internes, dire, ah, tiens, il y a un nouveau truc, ça a l'air intéressant, je vais le prendre et puis ça finit au placard et on se sert jamais. Euh, c'est c'est une forme de discipline aussi. Euh, les ah oui, ça a des trucs administratifs qu'on ne peut pas les régler tout de suite. J'avoue que ça peut être fatigant ça. Euh, ça être... Euh, oui, ça peut être la peur de ne pas avoir, euh, effectivement, de manquer une opportunité, de manquer la possibilité de, de se dire ouais, « même si je ne le prends pas tout de suite ou je ne fais pas ça tout de suite, peut-être que je pourrais plus le faire après. Euh, » Donc ça, ça serait... Euh, ça, ça serait de travailler à reprendre la maîtrise de notre imaginaire qui est mal utilisé à ce moment-là et qui nous emmène à envisager les choses sous un angle qui ne serait pas bon. Euh, et qui, qui, qui est en fait le, le résultat de, de, de, de nos anxiétés ou de nos angoisses aussi. Hein. Euh, être angoissé, c'est avoir une incompétence acquise dans la gestion de notre imaginaire. Il n'y a pas que ça, mais en grande partie c'est je ne sais pas gérer mon imaginaire, je le laisse voyager dans le temps et s'occuper de ce qui va se passer demain. Et je le laisse imaginer que les choses vont mal se passer. Si je reprends le contrôle de mon imaginaire et je le guide, bien sûr différemment, à ce moment-là je peux commencer à vivre autre chose que de l'anxiété et de l'angoisse. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais ça en fait partie. Euh, pas à avoir... Mm -hmm. ouais, c'est une bonne idée d'utiliser le, le métamodèle on peut l'utiliser tout seul euh, Sébastien le métamodèle, on peut l'utiliser pour soi-même c'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'il faut s'écouter parler mais si on prend des généralités ou qui manque de clarté dans le, dans le discours ou de s'assurer d'eux c'est de se questionner tout seul hein, c'est de dire comment je sais que ça marchera pas comment je sais que j'en ai besoin tout de suite euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai cette certitude que les choses vont se passer de telle ou telle manière Ça peut être intéressant de se questionner tout seul, mais ce n'est pas forcément évident. Surtout quand on a l'émotionnel le, le, qui est vraiment embarqué et qui nous guide à ce moment-là, qui déborde dans le reste de l'index, ça, ça, ça peut être pas mal compliqué. Que je dirais, ça, ça peut être vraiment utile, ces éléments-là, votre échelle d'influence, votre autodiscipline, gérer euh, votre émotionnel, utiliser le recadrage, ça, ça peut être vraiment cool. Qu'est-ce qu'il pourrait euh, y avoir d'autre J'en avais un autre en tête tout à l'heure. C'était quoi On va revenir. L'échelle d'influence. L'échelle d'influence, ça, ouais, c'est assez bon. Euh. Ça, ça, va me revenir, c'est pas grave. Est-ce que, est que jusque-là, pardon, ça fait du sens Est-ce que ça vous, ça vous paraît clair ouais. Oui. Super. Et il y a ça, après... Euh... Si, la frustration, c'est ça. Ça me revient. <rire> De savoir se, se frustrer tout seul. On est bon. Les... Euh... Ça vient la gratitude. Oui, ça, ça peut être un bon outil. Euh, si jamais vous voulez essayer d'utiliser pour euh, justement sortir de cette impatience et apprendre à avoir du recul, c'est vivez le sentiment de gratitude sur les choses qui vont se produire, que vous attendez, sans pour autant que ce soit déjà le fait de vivre ce sentiment de gratitude va rééquilibrer beaucoup de choses dans votre système et va permettre d'éviter les peurs d'éviter les frustrations, d'éviter les inquiétudes, d'éviter l'anxiété, l'angoisse, les appréhensions. Ça va permettre de, de couvrir tout un tas de problématiques liées à « je n'ai pas les choses tout de suite, je ne sais pas si je vais les avoir » ou « j'aimerais bien les avoir plus vite » ou « peu importe ». Parce que vivre ce sentiment de gratitude déjà d'une, ça va vous rassurer. Et deuxièmement, ça va satisfaire la zone de… Euh, je trouve le mot en anglais de gratification dans le cerveau. Le vivre, le sentiment de gratitude, va permettre d'activer cette zone-là et de pouvoir être dans un confort de je suis bien. Je l'ai pas tout de suite, mais je sais que je vais l'avoir. Je suis bien. Et ça, ça peut être une très très bonne idée. Du coup, merci Samir pour l'utilisation de la gratitude. Ça, ça peut être vraiment une bonne idée de pouvoir faire ça. Bien sûr pour la petite précision parce que sinon euh, vous risquez de dire que ça marche pas, vous précisez ni comment ni quand les choses vont se faire ou vont se produire quand vous êtes dans ce phénomène de gratitude. C'est juste j'ai la certitude que ça va se produire donc je suis dans la gratitude, c'est tout. Avec les problèmes administratifs par exemple à résoudre, je ne sais pas quand ça va se résoudre ni comment mais je sais que ça va se résoudre donc je suis content. Et de de focaliser sur ce sentiment d'être content, d'être dans la satisfaction, justement, d'atteindre ce point-là. Et ça marche super bien. Oui, ça y est, c'est exactement ça. C'est de, de, de savoir remettre les choses en perspective. Et que ce n'est pas parce que beaucoup, je ne veux pas dire tout, mais beaucoup de choses aujourd'hui sont quasiment accessible de façon instantanée, que tout doit l'être. Et ça, ça fait partie de cette prise de recul, de prendre conscience que ce n'est pas parce que tu vas aller acheter je sais pas, quelque chose dans un magasin ou que tu vas le commander ou que tu veux vivre une expérience et que ça va prendre trois semaines pour arriver, que ce soit moins bien. Tu n'es pas obligé de courir sur Amazon pour l'avoir demain, par exemple. Tu peux aussi attendre un petit peu avant de l'obtenir. Mais ça, ça va faire partie du processus de discipline. Et de toute façon, je, je crois aussi qu'on perd, qu'on perd ce plaisir qu'on peut avoir de vivre les choses, de vivre les expériences, d'obtenir de, des choses par justement ce, ce principe de rapidité. J'ai l'impression que, je, je sais pas, vous allez peut-être me dire si vous vivez la même chose, mais j'ai l'impression que par rapport à, il y a, une vingtaine d'années en arrière où les choses étaient tout aussi disponibles mais ça prenait plus de temps pour les avoir notre satisfaction de vivre l'expérience et d'obtenir quelque chose durait plus longtemps dans le temps qu'aujourd'hui où on a quasiment les choses de façon instantanée et que notre satisfaction de vivre l'expérience ben en fait ce, cet iol se... Ce, se, se réduit de façon aussi rapide que c'est arrivé. Je ne sais pas si, euh, bah apparemment, oui, je ne suis pas le seul à, à vivre ça. Je voudrais, tu veux dire qu'on prête plus de valeur aux choses pour lesquelles on a dû se donner un peu de mal et attendre que les choses qu'on a eues sans savoir réellement si on les désirait Tellement elles sont arrivées vite. Il y a ce point-là. Effectivement, il y a ce point-là, mais c'est plus le côté, j'ai l'impression, ça, ça serait peut-être intéressant justement d'aller chercher de ce côté-là, j'ai l'impression que le, le temps d'attente ou la patience dont, dont tu vas faire preuve pour obtenir et vivre quelque chose va être en corrélation directe avec la durée du plaisir que tu vas avoir. C'est un peu comme si on était le soir de Noël, et les enfants vont ouvrir leurs cadeaux, ils en ont je ne sais pas combien de eux et ils vont avoir ce plaisir immédiat d'eux, ils vont prendre plaisir à jouer avec l'objet, avec le jeu, avec, avec l'activité, peu importe ce qu'ils ont reçu, et puis au bout d'une semaine, c'est terminé. Alors qu'inversement, peut-être qu'il va falloir patienter sur une activité, un objet, une situation particulière, et que quand ça va se produire, on va probablement y prendre plus de plaisir parce qu'il y a eu toute cette attente, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Mais il y a aussi cette durée du plaisir qui s'étale dans le temps. Parce qu'on est moins dans cette consommation directe. Je pense qu'il doit y avoir un, un rapport avec ça, d'une manière ou d'une autre. Ben, oui, c'est très bon point, Chantal. On n'a plus le, le temps de faire la différence entre l'envie et le besoin. C'est un très, très bon point, ça. Exact. Ça, ça, ça pourrait valoir le coup justement de travailler là-dessus pour mieux gérer hein, l'impatience. Est-ce que c'est juste une envie et dans ce cas-là, est-ce que je peux apprendre à la gérer ou est-ce que c'est un réel besoin et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que, qu que j'en fais À savoir que de toute façon, un besoin ou un critère trouveront toujours un moyen de se satisfaire. Si c'est pas vous qui maîtrisez le process, c'est le besoin ou le critère qui va le maîtriser pour vous et vous allez. Faire, agir, réagir d'une façon qui peut être complètement inappropriée ou négative pour vous, juste dans l'espoir de pouvoir satisfaire ce besoin ou ce critère. Et travailler sur soi, prendre conscience de c'est quoi nos besoins, nos critères, nos valeurs, tout, tout ce système-là, c'est très important, parce que si on n'en a pas conscience, ça prend le contrôle sur nous. C'est ces parties-là qui prennent le contrôle. Alors, quand les choses arrivent, c'est un principe, je ne comprends Ouais. Ben, en tout cas je, je trouve qu'on apprécie beaucoup moins les choses qui arrivent vite que les choses qui nous ont demandé de, de, de, de patienter un petit peu et tout à l'heure je crois que c'est Saïd euh, tu faisais référence au, au courrier on attendait de, de le recevoir faites l'expérience je ne sais pas quand la dernière fois vous avez écrit une lettre à quelqu'un mais faites l'expérience vous allez voir c'est génial c'est vraiment génial. Vous écrivez une lettre, vous l'envoyez à la personne et vous demandez à la personne de vous répondre en vous écrivant une lettre. Vous allez voir, c'est génial. Vous allez regarder votre boîte aux lettres et vous allez dire oh, Je n'ai pas reçu de réponse encore. Quand est-ce que je vais la recevoir Mais qu'est-ce qu'elle a pensé d'eux Je lui ai dit ça. J'ai envie de savoir ce qu'elle m'a qu vraiment son... Vous allez voir, c'est génial comme expérience. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, allez-y, faites-vous plaisir. Écrivez une lettre à quelqu'un, demandez à cette personne de vous répondre par courrier. Vous allez voir, c'est génial comme expérience. C'est vraiment froid. Je regarde s'il bon, y a des questions sur Facebook. Maintenant, dans les problèmes liés euh, à l'impatience, gardez en tête que l'impatience, comme beaucoup d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, ce n'est pas nous qui gérons cette situation-là, c'est nos systèmes. Et c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part les, les pilotes clandestins. C'est comme des programmes... On a perdu, Julien. C'est important, peu importe comment est-ce que vous vivez cette impatience, c'est important... Ah, je pense que ça a coupé un petit peu l'Internet. Ouais, ça a coupé, oui. Ça a bugué. Oui, OK. okay. Um, C'est important de vous observer. Et on reprend un petit peu ce qu'on disait avec Mathieu tout à l'heure, la modélisation. Modéliser, comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans la patience mmh. Pour comprendre quels sont les mécanismes qui se mmh. cachent derrière et comment est-ce que ça peut… Bah, de le mettre à jour, de le comprendre, et comment est-ce que vous pouvez apprendre justement à maîtriser ce truc-là. Euh, oui, vas-y, Saïd. Voilà, bon, je parle vite fait, je pose une question. Est-ce qu'on ne serait pas oui. conditionné par l'impatience, enfin, les médias, le marketing, une créer une certaine urgence, oui. achetez bien oui. les produits, vous allez maigrir, achetez ci C'est peut-être ça aussi euh, le problème. À... Oui, à... bah, c'est sûr que notre environnement pose, pose, pose beaucoup de problèmes, parce que les médias, les réseaux sociaux, les applications, le... partout où tu vas avoir du marketing, euh, bah, il y a l'essor de ce qu'on appelle le neuromarketing depuis je pense une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, euh, c'est de plus en plus présent. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des mécanismes qui sont placés partout tout le temps et qui conditionnent énormément nos réactions. On ne s'en rend pas compte, mais on est hyper influencé par notre environnement. Déjà, l'environnement nous influence pour beaucoup, mais si pour peu que vous passiez du temps sur les réseaux sociaux, que vous passiez du temps devant la télévision, même la radio, vous allez vous allez automatiquement avoir un niveau d'influence extérieure qui va être encore plus grand parce que vous allez nourrir votre système avec tout un tas de choses et ça, ça peut être vraiment problématique. Alors, je ne vous dis pas de tout arrêter, ce n'est pas le but non de devenir des ermites et puis de se couper de la société, mais de, de, de faire attention, de, de regarder, ça fait partie de la modélisation, c'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, quelle place je donne aux choses et comment est-ce que ces choses-là m'influencent De la même façon, à qui je donne de la place dans mon réseau, dans ma journée, dans ma semaine, dans mon temps libre Et est-ce que ces personnes-là m'influencent de la bonne façon ou pas C'est vraiment prendre ce recul et remettre les choses en perspective parce que parce qu'on on est influençable. Qu'on le veuille ou pas, on est influen très influençable. Et que ce qui va être prédominant dans notre environnement, c'est ce qui va représenter la source d'influence la plus euh, risquée, finalement, pour nous. Mais est-ce que cette source d'influence, elle est bonne ou elle est mauvaise C'est toujours pareil. Je m'interrogeais pendant que tu parlais sur la durée, sur cette question que tu posais sur la durée pendant laquelle on profite des choses qu'on a réussi à obtenir. Mmh. Tu, vois, et je, tu, dis, tu le mettais beaucoup en lien avec le fait que l'attente permet d'en profiter durablement. Et euh, j'en étais aussi à me dire que euh, ce qui permet d'en profiter durablement, c'est aussi de ne pas avoir projeté dessus euh, des choses qui sont irréalistes. Tu vois, par exemple, je pense mm -hmm. à une relation. Par exemple, tu peux attendre mm -hmm. que cette relation aboutisse à quelque chose et te rendre compte que les attentes que tu as mises dedans et la façon que tu as eu la considérer sont une projection de quelque chose qui n'appartient pas à cet objet, qui n'appartient pas à cette chose, et que du coup, tu mm -hmm. la reçois et tu prends le risque alors de la déception. Et aussi dans... C'est fait finalement dans ce qu'on attend, dans ce, cette façon qu'on peut avoir de chercher quelque chose, éviter de trop projeter, euh, essayer de contrôler aussi, de, de maîtriser cette projection, se rendre compte que c'est une part de nous qui n'est pas forcément raisonnable ou que les attentes qu'on a ne sont pas forcément raisonnables et que ce qu'on peut réellement attendre de cette chose-là, voilà, c'est plutôt ça et ça, et que c'est déjà bien. Right. Ça, ça me fait penser, euh, ce n'est pas de la PNL, on le voit, euh, on le voit en, en sophrologie dans le courant chalicédien, mais euh, on, on parle de euh, ce qu'on appelle la phénoménologie existentielle. Si jamais ça vous intéresse, vous avez Heidegger, vous avez Husserl, vous avez… Euh, on va me revenir après, c'est pas grave, où on a vraiment cette… Euh, ce rapport, on essaye de changer entre l'individu et l'objet, entre le jeu et l'objet, où l'objet, ça peut être nos attentes, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose d'extérieur, où on va changer ce rapport dans, dans cette vision de euh, la phénoménologie existentielle. C'est un, un courant philosophique. Euh, on, on, on change le rapport de l'individu ou... Au départ, c'était euh, l'individu à la maîtrise de l'objet. Ah. Ensuite, l'objet à la maîtrise de l'individu. Ce qui est un peu l'approche finalement qu'a la société aujourd'hui de consommation où c'est l'objet qui maîtrise l'individu. C'est en fonction de ce qui va plaire ou pas à la population. On sait qu'ils vont partir dans une direction ou une autre c'est un peu je te mets le, la carotte au bout là-bas et puis tu vas y aller c'est vers ça que tu vas aller donc on est comme influencé par l'objet le la, la valeur du jeu n'est pas et le jeu c'est -E, je suis euh, la valeur du jeu n'est presque plus là parce que c'est vraiment que cette influence par contre nous on peut faire cet effort de créer un rapport équilibré entre les deux où on va en gros aborder l'objet dans une zone neutre, c'est-à-dire que moi j'y vais sans attente et je laisse l'objet, donc l'individu, l'événement, la situation venir à moi dans cette zone de rencontre et c'est là que je décide en fonction de l'expérience que je vais vivre, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que j'en fais quelque chose ou j'en fais rien et ça, ça peut être intéressant d'aller travailler sur ce, sur ce point-là, mais c'est après l'approche est très... Après, après, c'est très propre à la, à la sophro, mais il y a sûrement d'autres choses qui peuvent vous aider à aller dans cette direction-là. Julien, pardon, le, tu, tu disais que ça s'appelait comment, la phénoménologie euh, Existentielle. Existentielle, merci. Ouais, tu, peux, tu, tu regardes du côté de Heidegger et de Husserl, et tu vas, tu vas pouvoir trouver pas mal de choses. Après, tu as euh, tous les travaux du professeur Caicedo, qui est à l'origine de la sophrologie. Euh, qui reprend aussi cette, cette continuité-là et tu peux le mettre en lien avec euh, toute la philosophie qui est portée par le platonicisme et, euh, et Aristote et tu, tu, tu peux aller vraiment dans cette direction-là si jamais ça t'intéresse ça, ça, ça, ça permet d'avoir une vision et d'aborder les choses différemment et de trouver aussi justement dans, dans ces ressources philosophiques en fait, des stratégies qui sont hyper pertinentes pour mieux gérer notre mental et mieux gérer notre, notre système. C'est super intéressant. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, euh, Corinne, pardon, c'est vrai, tu avais levé euh, la main. <rire> euh, alors, moi, je suis très, très impatiente. Mais pas oui. du tout pour les objets, par contre, euh, là-dessus, là vraiment, je suis très. Euh, je, je, je suis assez bien, je suis contente, là, du coup. <rire> Mais euh, je pense que c'est par rapport au temps qui n'est pas le même pour les autres ou pour moi. Quand, quand une personne me dit, par exemple, une voisine me dit euh, ben, Je viens prendre le café, euh, j'arrive. Donc, pour moi, j'arrive, c'est qu'elle est chez moi dans trois minutes. Et quand elle vient 20 minutes après, je, je suis dégoûtée, <rire> parce que du coup, je n'ai rien fait parce que je l'ai attendu. Ouais, tu te tournes en rond à ce moment-là. Ben, c'est ça. Alors Il y a la voisine qui vient prendre le café, mais ça peut être d'autres phénomènes. C'est plus vis-à-vis -vis de, de la temporalité. En plus, moi, j'ai eu un boulot où je devais réagir hyper vite. Et c'est mm -hmm. pareil quand quelqu'un me dit bah, « je fais ça très vite », pour moi, il le fait dans l'heure. Parce que moi, je le fais dans l'heure. Tu vois, c'est la, la, la correspondance entre ce que, ce que je fais moi et cette, mm -hmm. cette notion de temps, je pense. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ben, Là-dessus, euh, on, peut, on peut travailler sur euh, la ligne temporelle. Ça, sans problème. On peut travailler sur, euh, sur ce rapport au temps. Il euh, y a. Il y avait une chose qui me venait en tête, c'était le côté euh, pilote clandestin, le fait vite. Mais je ne suis pas sûr que ça s'applique nécessairement dans ton, dans ton cas. Euh, Ce n'est pas, pas exactement ça. Euh, par contre, alors ça reviendrait à travailler sur cette notion de discipline, quelque part. Mais ça va être de... Comment, alors, comment on peut amener ça euh, ça va être de se discipliner à ne pas faire de projection de notre carte du monde sur les autres pas faire de divination sur euh, ce que l'autre va faire ou pas faire, penser, pas penser pas, pas être dans cette anticipation qui en fait sont selon tes critères oui, parce ça. que quand, quand tu rentres dans cette frustration c'est parce que tes critères n'ont pas été respectés à ce moment là donc, c'est peut-être d'avoir plus en conscience ces critères-là que quand tu ta voisine qui te dit bah, « j'arrive pour le café », plutôt que de te laisser embarquer par « ah ok, donc euh, elle arrive dans deux minutes, donc il faut que je prépare le café, il faut que ce soit prêt, etc. » C'est de dire « c'est quoi Je vais attendre qu'elle arrive, puis je ferai le café quand elle sera là. » Après tout, ça prend cinq minutes à faire le café, c'est pas gênant. Et dans ce cas-là, tu continues à faire tes activités à côté. Et c'est un petit changement de rien du tout, mais si tu le répètes et que tu le recommences encore, encore et encore, ça va devenir un nouveau point récurrent référence qui va alimenter le reste. Et de, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qui est le plus récurrent ou qu'est-ce qu'on entretient de façon récurrente qui va conditionner nos réactions, nos comportements qui ne passent pas par le circuit long dans notre cerveau. Le circuit long, c'est quoi Ça passe par tout le tout l'index de computation, le circuit, le circuit court, ça passe directement dans le comportement, on ne réfléchit pas. Et quand mmh. tu fais ton café tout de suite parce que ton, ta voisine vient de te dire « j'arrive dans pas long », tu ne réfléchis pas, ça bypass le mental, ça passe directement dans le comportement. Ouais. Mais en changeant ça et en, en faisant quelque chose de récurrent, tu vas probablement voir des changements s'opérer dans d'autres choses. Parce que comme tu l'as dit, dans ton travail, c'était… Tout de suite, c'était rapide, il fallait rendre les choses vraiment avec beaucoup de rapidité. Il fallait que ce soit fait dans l'immédiat. Tu as, as eu tout un contexte dans lequel tu t'es entraîné à réagir de cette façon-là. Comme une personne qui va travailler dans euh, la sécurité ou l'évitement des risques. Euh, dès que vous lui parlez d'un projet, ce que la personne va faire la première chose, c'est vous dire ce qui ne va pas marcher. Inversement, une personne qui est très dans la créativité, qui va adorer créer, construire, tester des nouvelles choses, quand vous allez lui dire, eh ben voilà, moi j'ai ce problème-là parce que j'ai l'habitude de faire comme ça et on ne peut pas faire autrement. Cette personne-là va vous dire, bah si, regarde, en fait, tu peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce <rire> que c'est des automatismes. Donc, c'est vraiment de trouver, vous, quels sont les automatismes qui peuvent être problématiques et d'agir sur des toutes petites choses. C'est ça qui est génial, c'est que le changement ne vient pas nécessairement, et très rarement d'ailleurs, de gros changement, ça vient plus de petites choses qui vont se répéter encore, encore et encore et qui vont finir justement par nous influencer. essaye peut-être de faire ça, oui, oui. puis du coup, tu, tu, tu nous diras si ça si a ça amené quelque chose. <rire> C'est un, un super exemple d'impatience, justement. Bon, oh, la mort. Regardez les différences entre du moins... Excusez-moi, mais ça vaut le mmh. coup aussi de se poser la question mmh. de l'impact que peut avoir l'impatience sur les autres. Parce que dans ce que ouais. disait, euh, du coup, excuse-moi, je n'ai pas ton prénom, euh, parce que parlais, oui. donc, euh, oui. on peut le transposer par rapport à ce qui se passe au travail actuellement avec euh, l'envoi des mails, par exemple, avec des infos qu'on peut avoir et des, des demandes qu'on peut avoir avec, euh, immédiatement, dans l'instantané, et la pression que ça met sur les personnes qui reçoivent euh, ces courriers, par exemple, ces demandes, euh, puisque tout est dans l'instant. Euh, du coup, euh, dans l'impatience, euh, ce qui est, importe, qui est intéressant aussi de se poser la question, c'est euh, l'impact de notre impatience euh, sur les autres, parce qu'effectivement, moi j'étais un petit peu comme toi aussi, euh, à dire… Euh, parce que moi, quand on me dit j'arrive, c'est effectivement aussi moi dans, dans le quart d'heure. Donc, euh, les gens qui se pr présentent deux heures après pour le café, ben, il est froid. Hein. Mais pour le coup, j'ai mis en place cette pratique-là en me disant, bon, ben après tout, euh, elle, me, elle viendra quand elle viendra dans l'après-midi. Si je suis là, tant pis, si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Et du coup, je faisais d'autres choses. Mais pour le coup, après, j'étais dérangée dans… <rire> Coup, je suis un peu, là, je suis agacée parce que je suis dérangée dans ce que je suis en train de faire. Alors que euh, donc c'est cette gestion du temps qui est quand même un peu, euh, c'est un petit peu difficile. On voit que c'est aussi finalement quand on ne discute pas de nos représentations du temps que les choses peuvent bloquer. C'est-à-dire qu'il y a dans les exemples que vous donnez quelque chose de l'ordre de la compréhension ou de l'imprécision parce qu'on n'est pas allé dans la communication. Ma fille me dit souvent :« J'arrive, pas j'arrive. » Et je lui réponds de me dis pas que tu arrives, ça ne m'intéresse pas. Dis-moi, de combien de temps tu as besoin Parce qu'en euh, en fait, c'est quelque chose qui est différent. J'arrive, c'est une réponse finalement, comme peut-être Julien, tu le disais, qui est automatique, qui passe par le... Il n'y a même pas la même personne, réfléchit même pas. Quand elle dit ça, ça bypass bah, tous les processus de pensée. J'arrive, tu viens, j'arrive. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de demander à la personne, ok, remettre ton cerveau en marche, de besoin, ça veut dire quoi ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que tu arrives là. Oui, de, de demander des précisions. Ça, ça, ça me fait sourire ce que tu dis euh, Sébastien parce qu'il y a, y, y a une expérience qu'on vit beaucoup au Québec et puis du coup ça va sûrement faire euh, sourire Margot, c'est quand on va quelque part et qu'on a une personne qui va nous servir ou un vendeur ou quelqu'un puis qui nous dit ça sera pas long. Mais le « ce sera pas long », ça peut durer une demi-heure, ça peut durer deux heures, mais ce sera pas long. <rire> c'est en fonction aussi des attentes qu'on va mettre dedans. Le « ce sera pas long », parce que la première fois que vous venez au Québec et que vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit « ce sera pas long », vous dites bon, « ok ce sera pas long c quoi », c'est quoi C'est deux, trois minutes, on va patienter, c'est cool. Et au bout d'une demi-heure, vous êtes en train de pester parce que vous en avez marre d'attendre. Bon, c'est la même chose. C'est qu -ce, Effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière et quelles sont les attentes qu'on entretient Parce que c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis -vis de nous-mêmes de gérer différemment nos impatiences en gérant différemment nos attentes. Parce que plus nos attentes vont être importantes, plus on va les pousser, plus on va mettre notre focus là-dessus, et plus ça va prendre de la place, et plus ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment important. Après, je vois... le le principe d'être hyperactif, euh, même dans le cas de, de, de l'hyperactivité, c'est que le, le cerveau a besoin d'allumer. Si on n'est pas hyperactif euh, pour rien, c'est parce que le cerveau a besoin d'allumer, il a besoin d'être en activité, il a besoin de faire plein de choses. Ce n'est pas nécessairement euh, de l'impatience qui va se mettre en place, ça peut, mais là encore, le travail sur la discipline personnelle peut être un gros atout. Plutôt que de se dire, bah, je suis hyper actif, donc je vais mettre souris d'alun, puis ça va aller mieux, bah, ça vaut peut-être le coup de travailler à gérer différemment les choses en prenant conscience que c'est un mécanisme de notre cerveau et que ça demande des ajustements et autres. Mais c'est comprendre aussi qu'on a une part de pouvoir là-dessus et que ce n'est pas en s'en remettant complètement à quelque chose qu'on va pouvoir y arriver. Si on s'en remet un élément extérieur, on perd notre pouvoir. L'élément extérieur peut être un support, il peut nous aider, mais sinon on perd notre pouvoir. Si, si, si je vous demande de me donner les petits numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent sur votre téléphone portable, est-ce que vous êtes capable de me les donner Possible que oui, mais il y a des grandes chances que vous ne soyez pas capable. Pourquoi Parce que vous vous en remettez à l'appareil pour faire le numéro à votre place. Il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, vous faisiez le numéro de mémoire. Vous étiez capable de vous souvenir des numéros de téléphone que vous utilisiez le plus souvent. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que vous connaissiez le numéro de téléphone de, de, de, du portable de votre mari, de votre femme, de, de vos enfants ou autre, parce que c'est enregistré, parce que c'est une simplicité. Je ne dis pas que c'est mal, hein, je suis très content de ne avoir à me souvenir des numéros de téléphone, mais c'est vraiment de, de travailler et je, je, je le crois, hein, de travailler à cette discipline personnelle, c'est super important. Si on n'a pas cette discipline personnelle, c'est on, on, on se laisse embarquer par nos mécanismes et ça, ça peut devenir très très compliqué. Et, et en règle générale, on n'est pas cassé, on n'a pas de problème, on a juste des systèmes qui ont pris le contrôle parce qu'on leur a laissé trop de place. Et qu'on retravaille ces systèmes-là, on les recalibre et on reprend la maîtrise progressivement. Ça, ça peut être le travail de toute une vie, hein, mais on reprend, le, on reprend le truc entre les mains progressivement. Fait que, je ne sais pas s'il si y en a parmi vous qui souffrent d'hyperactivité. Si c'est le cas, bah, oui, c'est plus compliqué que pour les autres, c'est certain. Mais de ne pas en faire une raison qui expliquerait les problèmes que vous rencontrez. C'est trop facile de se cacher derrière un diagnostic, beaucoup trop facile. Je ne dis pas que ce n'est pas, pas simple, que c'est facile, pardon, de, de vivre avec une problématique, mais ce serait comme moi de dire, ah ben non, tu sais, je ne je peux, je peux, je peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis un hypersensible, parce que je suis un HP, et puis moi, c'est difficile de travailler pour moi parce qu'il euh, me faut des trucs qui me stimulent tout le temps. Ben, je veux dire, c'est trop facile. Ben. Non, si, si tu as un comportement de merde, c'est parce que tu n'es pas discipliné, c'est tout. Tu as le travail là-dessus, puis ça va aller mieux. Donc, c'est juste de, de recadrer, de reprendre votre pouvoir. Vous allez voir, ça fait du bien de reprendre son pouvoir. <rire> ah, ah, c'est bah, sûr que c'est euh, épuisant. Pe, Peut-être peut de faire le tour de l'environnement. Euh, Peut-être de, de... Parce que je sais de toute façon que... Même moi, dans, dans mon mode de fonctionnement, si j'ai trop de stimulants autour de moi, je pars dans toutes les directions, puis c'est juste l'enfer. C'est du grand n'importe quoi. Fait que je m'en suis rendu compte au fil des années, et la technologie n'aidant pas, parce qu'on a des alertes partout, ça sonne tout le temps, il y a des pop ups des ceci, des cela. Ça peut être déjà de faire le point sur, dans mon environnement, c'est quoi les stimulations que j'ai, et de diminuer ces stimulations-là de faire en sorte de diminuer les stimulations extérieures pour retrouver finalement un, un environnement qui va être plus stable, qui va être plus sain pour nous. Parce que, parce que je, veux, je veux dire, c'est compliqué. Et, et je crois sincèrement qu'on qu ne devrait pas se remettre entièrement à soit la technologie, soit la médicamentation pour pouvoir gérer des problématiques comme l'hyperactivité, par exemple. Dire, si jamais vous, en, si vous avez des enfants qui sont hyperactifs aujourd'hui, bah vous savez quoi Faites en sorte de ne pas les laisser passer toute la journée sur le téléphone portable. Faites en sorte de ne pas les laisser devant l'ordinateur toute la journée, ni devant la télé. De leur faire face à des activités plus souvent en extérieur. D'arrêter de leur donner des colorants et du sucre à, à tout bas. De, de juste maîtriser un peu plus l'environnement. Vous allez voir que probablement, il y a des belles choses qui vont se passer. Et c'est la même chose pour nous. Si vous tournez au coca toute la journée, au café toute la journée, vous êtes sur votre téléphone toutes les cinq minutes, que vous êtes dérangé pour un mot, pour un moment, vous avez des pop-up qui affichent toute la journée sur votre écran d'ordinateur et qu'après vous me dites, ah bah, je ne comprends pas, je ne suis pas productif, j'ai l'impression d'être éparpillé tout le temps. Euh, à un moment donné, euh, on recadre, quoi. on recadre. Juste ça de changement, là, ça peut faire déjà une bonne différence. Oui, euh, vas-y Mathieu. Non, je pensais à euh, tout cet environnement qui, qui conditionne en fait. En fait, c'est ça. En fait, le, enfin, quelque part, le maître mot, c'est ce, ce conditionnement qui nourrit euh, en partie ce, ce phénomène d'impatience. En fait, le phénomène d'impatience, quelque part, il peut être considéré comme un symptôme, si je puis dire. Oui. oui mais, mais, rarement, de toute façon, les problématiques qu'on rencontre sont la cause. Hum. C'est plus souvent les symptômes qu'on vit. J'ai de l'impatience, c'est le symptôme de quelque chose. J'ai une peur, c'est le symptôme de quelque chose. J'ai un manque de confiance, c'est le symptôme de quelque chose. Pas, on, on prend souvent comme le truc à régler. Bon. Après, c'est l'approche systémique aussi qui veut ça. C'est de considérer l'individu ou la problématique de l'individu comme appartenant à un système tout entier et Que c'est pas ce point-là qu'il faut nécessairement régler, mais c'est tout un contexte autour. Donc c'est un bon, enfin, en tout cas c'est ce que je crois, c'est ce que je prône. Mais euh, c'est effectivement le cette problématique-là n'est probablement qu'un symptôme et pas le problème à résoudre en tel. Oui. On peut travailler le symptôme, c'est bien, c'est bien, c'est bien aussi. C'est bien d'aller plus loin aussi. Oui. oui. Oui, oui c'est sûr qu'on peut travailler le symptôme, mais est-ce que, est que ça va résoudre le problème sur le long terme oui. C'est ça le souci. C'est comme... Après, je prends, je prends un gros raccourci, là, et, et je ne dis pas qu'il qu ne qu faut pas prendre de traitement, mais tu, tu, tu prends une dépression, par exemple. Qu'est-ce que va faire le médecin la plupart du temps Il va te Donner un antidépresseur pour traiter le symptôme. Est-ce que ça va aller mieux pour autant je non, bien pour même ça. Que je non. Voilà, ça, ça fait partie des choses qui vont être utiles si c'est accompagné d'un travail à côté et puis de, de changements qui vont se faire à côté. Mais je, si je continue à garder les mêmes habitudes, les mêmes mécanismes, le même environnement, les mêmes personnes qui m'entourent, le, le, le même niveau de feedback extérieur, intérieur, etc., bah, je, peux, je peux mettre un pansement sur le problème, mais pas ça va se passer la même chose. C'est pareil, je réfléchissais, euh, il y a eu plusieurs personnes. Bien, qui ont... Merci Christian, à bientôt. Oui, vas-y messieurs, excuse-moi, je t'ai coupé. Je, prie. Hein. Je, prie. Euh, je, je revenais juste sur le sujet euh, pro. Il y a plusieurs personnes qui ont évoqué euh, les conditions euh, professionnelles et effectivement, euh, il y a des organisations, par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des organisations qui mmh. peuvent correspondre effectivement. Euh, à notre mode de fonctionnement, d'autres pas du tout. On peut chercher euh, à travailler sur euh, tout ce qu'on vient de se dire. Mmh. Euh, et pour le coup, il y a des organisations qui ne correspondent pas ou qui ne correspondront jamais à notre mode de fonctionnement, euh, malgré les efforts qu'on pourrait faire. C'est ah, oui l'intérêt de, de, de, de, de penser que euh, est-ce que je fais pas autre chose est -ce que je c'est que quand on voit la vitesse à laquelle vont les choses, euh, l'évolution, le consumérisme, etc., euh, dans le monde du travail, ça va très très vite aussi, ça va encore plus vite, euh, de plus en plus vite, les mails, etc. Euh, et c'est vrai, vrai qu'il y a. Enfin, c'est un vrai sujet, effectivement, c'est un vrai sujet. Il y a des bah, organisations. Mmh. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. <rire> c'est 100% vrai et, euh, et que justement là aussi est tout l'intérêt de travailler sur soi, de mieux se comprendre, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à comprendre et à reconnaître et à, et à respecter euh, bah, déjà qui nous sommes, d'avoir de l'estime pour nous, d'avoir confiance en nous, de connaître nos valeurs, nos besoins parce que bah, je, je peux essayer de faire partie d'un système, mais si dans ce système-là, je ne fonctionne pas, et ça ne marche pas, je vais avoir des symptômes qui vont apparaître et je peux me considérer comme étant le problème. Mais ce n'est pas le problème. C'est comme je discutais la dernière fois. Euh, on, on, on, on discutait à propos de, de, de l'éducation et de la manière dont euh, l'école nous enseigne les choses et que, à un moment donné, si toi, tu es prof, et moi, c'est ce que j'applique à chaque fois, mais si toi, tu es prof, et qu'à un moment donné, tes élèves, entre guillemets, ne savent pas te redonner l'information, ne comprennent pas les choses, c'est peut-être toi le problème. Et quand tu te retrouves dans une société, société de manière générale, ou une entreprise, et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est peut-être le système qui ne marche pas. C'est peut-être pas toi et que ce n'est pas nécessaire de te remettre tout le temps en question. Et pour moi, pour la petite histoire, ça a été euh, un, un gros traumatisme parce que, parce que profil atypique, tu arrives dans un monde, en tu fait, es dans un monde qui ne fait pas de sens, qui ne fonctionne pas, où les choses ne sont pas logiques selon ta logique personnelle. Mais comme on te dit voilà, faut rentrer dans le moule, il faut fonctionner de cette manière-là, c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça fonctionne, d'un seul coup, tu commences à croire que c'est toi le problème, alors que c'est pas toi le problème. C'est le système dans lequel tu évolues. Et d'avoir cette connaissance profonde de soi-même, ben ça va aider énormément, justement, à, à prendre ce recul et du coup, à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans la bonne entreprise Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que, est que je fais la bonne activité Mais ça demande de faire ce travail-là d'introspection qui n'est pas, pas évident. Peut Et qui, même si on a beaucoup de d'éléments de développement personnel qui sont accessibles maintenant, euh, je crois que ça complique encore plus les choses d'ailleurs, d'abord tout ça de disponible. Tu disais, Mathieu euh, Non, pardon, je, euh, oui, enfin, qui est lié aussi au, à l'impatience, d'où l'intérêt d'être patient. Exactement. <rire> Effectivement, euh, ben, ah, Mmh. Par rapport à l'impatience oui, le, le fait d'avoir justement, pour revenir au phénomène de la patience, euh, le fait d'avoir un projet professionnel, que ce soit au sein même de l'entreprise, enfin, en tout cas de l'organisation, euh, ou de changer complètement de voie, là justement je pense que la patience est les mises à rude épreuve, euh, jusqu'où je suis, combien de temps je suis capable d'attendre euh, mmh. par rapport au projet que je vais mettre en place. Ça, ça peut prendre des mois, des semaines, des mois, des années. Euh, tout ce qu'il faut mettre en place. Euh... Effectivement, pour le coup, ça peut être mis à rude épreuve. Vraiment. Et c'est là que c'est intéressant, de... par rapport oui. aux éléments qu'on a énoncés. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, mais euh, tout ce qu'on qu vient d'énoncer, justement, c'est là que ça peut être intéressant de, de voilà. voir ce qu'on est capable de mettre en place, en ouais. fait. Entre la théorie et la mise en pratique, ça peut être un bon exercice. Quand je ne sais pas. Ouais, bien. Bah, ça, quand tu parles de ça, il ah, y a quelqu'un qui prend peut-être la parole Non, c'était juste euh, une oui. question. Euh, pourquoi est-ce que tu dis que tous les outils qui sont mis à disposition, justement, pour mettre en place ces projets, euh, pourquoi tu dis que ça peut, être, ça peut aggraver les choses Aggraver les choses aggraver les choses Non, je n'ai pas compris. Euh, ce que je voulais dire, en fait, c'est que la patience, effectivement, elle peut être euh, euh, dans le cadre d'un projet professionnel, par exemple, euh, la patience peut être euh, mise en exergue à ce moment-là, elle peut être mise à rude épreuve si on est impatient, si on a envie que notre projet professionnel euh, accouche tout de suite, tout de suite. Oui, oui, vite, vite, j'ai envie de changer de travail. Oui, oui, vite, vite j'ai envie d'être euh, mobilisé sur un autre, euh, un autre poste au sein de l'entreprise, parce que j'en peux, peux plus de mon taf, j'en peux plus de mon métier, j'en peux plus de mon chef. Je ne sais pas, il peut y avoir plein de raisons. Euh, et du coup, la patience dans ce cas précis, je pense qu'elle peut être mise à rude épreuve. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Oui, oui, oui. Alors, mais, alors du coup, je, je repose ma question. Enfin, un accompagnement dans ce cas-là, il va fixer les, les étapes pour aider à gérer cette patience. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Julien, <rire> mais effectivement, oui, l'accompagnement, je pense que c'est important. En tout cas, si on ne arrive pas tout seul, ce n'est pas toujours facile de faire les choses tout seul. Non, Clairement, et, et, et c'est ça aussi, de voir tout l'intérêt tout d'être accompagné par une personne extérieure à une personne de confiance, bien entendu, un professionnel qui va être bien formé, qui saura vous accompagner, mais... C'est ça aussi tout l'intérêt, c'est qu'on arrête de réfléchir en, en circuit fermé, on arrête de, de réagir en circuit fermé parce qu'on a quelqu'un à l'extérieur qui est capable de modéliser, de faire ressortir, de nous démontrer que « ah ok, je fais ça, c'est pour ça que je suis coincé, ah c'est comme ça que je peux y arriver euh, », mais t'évoquer justement le, le, le passage euh, à l'action, mature et c'est un point qui peut être super intéressant en termes de gestion de cette impatience. C'est de savoir aussi dans nos métaprogrammes où, où est-ce qu'on est qu en est, c'est quoi le mode de fonctionnement qu'on a dans le sens où est-ce que je suis global ou est-ce que je suis détail. Une personne impatiente va être beaucoup plus globale que détail, par nature. Fait que si je suis trop impatient, c'est que je suis trop dans le global, je vois ce qui devrait arriver mais qui n'est pas encore là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre à faire ce qu'on appelle un « chunking down », c'est-à-dire découper l'information en plein de petits morceaux et du coup, de m'intéresser à voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Parce que soit je suis dans l'impatience que quelque chose se produise et j'attends la grosse décision, la grosse action qui va me permettre de faire ce mouvement-là et d'atteindre le résultat que je veux, ou alors je découpe en plein de petites parties et je me focus sur toutes les petites actions que je peux entreprendre. Et dans ce cas-là, je sors de l'impatience parce que je passe à l'action sur des petites choses. Et du coup, cette énergie qui prenait beaucoup de place dans mon système et qui me mettait dans cette impatience va être redistribuée dans le, la partie de l'index euh, au niveau du comportement et je vais donc passer à l'action. Et donc, ça va être plus facile, ça va être plus simple. Parce qu'il y aura moins de cette pression intérieure. Donc, ça, ça peut être un bon point aussi à mettre, euh, à mettre, euh, à mettre en avant. Mais je, je rebondis sur ce que tu disais, euh, Mathieu, par rapport à voilà, mon, mon patron, j'en ai marre, je veux changer de boulot, je veux en trouver un tout de suite, ou je veux changer de poste, je veux que ça se fasse maintenant. Moi, j'interviens beaucoup euh, auprès des, des jeunes entrepreneurs. Alors, par jeunes entrepreneurs, c'est des nouveaux entrepreneurs. Et moi, il y a un modèle qui commence à se calmer un petit peu, mais qui m'inquiète beaucoup, c'est le modèle de la start-up. Parce que euh, le, le, le modèle de la start-up, même si c'est super intéressant, c'est un modèle, à mon sens, qui est euh, peu viable. Et de toute façon, il y a très peu de start-up qui réussissent. Donc, c'est aussi représentatif de la problématique. C'est que on, on est dans cette dynamique où il faut que ça soit rapide, il faut que ça se fasse vite et il faut que ça fasse de l'argent le plus rapidement possible. Et en fait, on se retrouve avec des entrepreneurs qui passent plus de temps à chercher du financement extérieur plutôt qu'à créer quelque chose qui va être pertinent et qui va donner une réelle valeur à l'extérieur et qui va faire que ça va fonctionner. Et c'est un petit peu le même... C est, c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment un phénomène de société où euh, ce, cette, cette impatience, ce désir de faire vite, d'aller vite, d'avoir de, des résultats rapidement, euh, c'est comme si tu disais bah, tiens, moi demain j'ai envie d'être médecin mais euh, moi je vais le faire en deux ans parce que sept ans c'est trop long ça ne marche pas ça ne marche pas du tout sauf qu'on euh, sauf, sauf qu a et, et après effectivement on peut, euh, ça, ça, ça, ça peut faire sourire mais on a des jeunes aujourd'hui qui pourraient devenir de super bons médecins mais qui ne le feront pas parce que ça va prendre sept ans et qui ne sont pas prêts à être patients et à Fournir justement ce temps-là d'études, de travail pour pouvoir, et qui vont faire des choix de carrière qui ne seront pas forcément les bons parce que ça ne va pas assez vite, c'est trop long. C'est dommage. Ce que je trouvais intéressant dans ce que amené Mathieu aussi, c'est que ça me faisait penser à, finalement aux raisons de l'impatience. Et quand Mathieu dit par exemple Voilà, moi je veux changer de boulot maintenant, ça bien enfin, vraiment très important pour moi de changer de boulot parce que je ne supporte plus hein, le, les, les conditions de travail. Ça me rappelle finalement aussi que peut-être c'est un éloigné d'eux, c'est de quelque chose de douloureux. Et du coup, il y a cette question des seuils. Est-ce que ouais, des, des seuils qui ont été atteints, euh, est-ce que j'en peux, peux plus Et peut-être, est-ce que je peux encore abaisser ce seuil pour le supporter encore un peu Ou est-ce que c'est aller trop loin et donc pouvoir retravailler sur cette question de qu'est-ce qui est touché aujourd'hui et de combien de temps c'est tenable si c'est tenable pendant un temps, on peut le refaire baisser. Puis, se demander si finalement, du coup, si l'impatience n'est pas très différente, si c'est quelqu'un qui s'éloigne d'eux ou quelqu'un qui va vers. J'étais en train de me demander s'il ne pouvait pas y avoir vraiment des choses très différentes là-dedans. Je ne suis pas encore sûr, je suis en train d'y réfléchir. C'est intéressant aussi de, de, de re-questionner l'impatience à travers ces deux métaprogrammes. Est-ce qu'il y a des, des vraies différences J'en vois une là, qui est celle d'essai, tu vois je me dis, il y a peut-être beaucoup de points communs aussi quand même, de toute façon. Oui, c'est ouais, ouais, ça, mais c'est super intéressant, effectivement, de se poser cette question-là, euh, parce que c'est certain que l'aller vers va être impatient d'obtenir quelque chose, mais au même titre, le, la personne s'éloigner d'eux peut être dans cette impatience de mmh. Mmh. Il faudrait, faudrait, euh, faudrait avoir un panel, euh, un panel de, de profils pour voir si, euh, si jamais il y, y a une corrélation là-dessus. C'est possible, c'est possible, mais, mais la notion de seuil, euh, par contre, est importante parce que ça va être aussi apprendre à se respecter dans le processus. et on, on, Mathieu, tu disais tout à l'heure que l'impatience, pouvait être vu comme un symptôme, mais on peut aussi arriver à ce niveau d'impatience parce qu'on n'a pas su s'écouter avant et ah. qu'on est arrivé à saturation et qu'on a du coup, ce que tu évoques Sébastien, la notion seule. Je suis arrivé à bout, il faut que ça passe à autre chose. Mais là, là du coup, l'impatience du moment va être le symptôme d'une autre problématique, celle de ne pas savoir s'écouter et de ne pas savoir se respecter en amont qui fait qu'on arrive justement à ce moment où là, maintenant, il faut que ça change, il faut que je passe à autre chose. Mmh. C'est un peu, le, c est, c est un peu le, la, la crise existentielle de la cinquantaine ou de la quarantaine où on envoie tout chier et puis on recommence à zéro parce qu'on n'a pas su s'écouter avant, on ne s'est pas respecté dans ses besoins et dans ses envies. Et puis à un moment donné, on arrive à un seuil. Donc là, c'est un seuil émotionnel et psychologique au niveau de l'âge. Et puis d'un seul coup, on passe à autre chose. Mais c'est de l'impatience hein, que de tout envoyer le boulet et puis de vouloir divorcer et puis et puis de s'acheter une voiture de sport, et puis de... C'est une forme d'impatience. Mais c'est une impatience qui est conséquente à un manque de respect, en tout cas d'écoute de soi-même, je crois, par rapport à la vie qu'on a pu avoir Et d'apprendre à s'écouter plus en amont, ça peut être une bonne stratégie aussi pour sortir de l'impatience, l'impatience de seuil. Est-ce qu'il y a d'autres choses Cela, je vois que ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble. Je pas qu'on s'ennuie, loin de là, mais le temps passe vite. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez évoquer ou des questions et... C'est toujours, toujours chouette d'échanger sur ce sujet-là avec vous. C'était très riche enseignements. Ouais. Ça cool. Ça, ça, ça, ça nourrit, euh, ça nourrit euh, la patience. Exactement. Donc, euh, avec, quoi, avec quoi vous repartez peut-être aujourd'hui et peut-être quelle est la chose que vous allez essayer d'appliquer dans ce qu'on a évoqué, qui peut être intéressant de faire, euh, qui pourrait faire euh, une première différence pour vous. La modélisation du comportement, c'est intéressant. Après, je pense qu'il faut se poser... Euh... Parce que y a, y a, y a c'est un gros travail d'introspection. Enfin, si on en se fait aider de la part de quelqu'un, euh, mm -hmm. en PNL ou autre. Mais euh, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir savoir comment modéliser euh, mon comportement euh, pour travailler sur, ce, sur mon impatience. Tout à fait. Euh, je pense que ça peut être intéressant aussi, pour ceux qui aiment lire... Euh, je pense que la, la dynamique euh, intellectuelle, donc euh, la littérature la livrage, euh, sur le sujet, ça peut être intéressant en PNL. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs. Euh, si tu ah, as une oui. graphie, euh, je suis surtout <rire> euh, euh, Au niveau de, de l'impatience, euh, je... je regarderai si jamais j'ai quelque chose. Là, là, là, ce qui me viendrait, euh, ce qui me viendrait peut-être celui-ci. Je vais chercher le titre. C'est, plus un un, un livre euh, sur l'organisation et le passage à l'action, mais ça peut, ça peut aider justement. Euh, je crois que c'est David Allen, l'auteur. Oh, euh, tu as Getting Things Done de David Allen qui peut être super intéressant, euh, qui est un livre, je vais te, je vais te le mettre en... Et, allez, je que est... Euh, qui est vraiment un livre d'organisation et de gestion du temps, mais pour le coup, il, il amène des choses qui sont super pertinentes sur euh, justement le... le le mode de passage à l'action, comment est-ce que ça peut nous aider à avancer, comment est-ce que ça peut nous aider à, à mieux gérer notre quotidien et du coup à être moins euh, oppressé par les choses autour de nous. Donc ça, ça peut être, ça peut être intéressant. Après, euh, dans ce qui peut être intéressant, alors c'est... Est-ce euh, que... Je, pas, okay. je, je regarderai si je le trouve dans. Je ne pas dans les livres numériques. Je regarderai si je les trouve dans, dans mes cartons. Je viens de déménager. Fait Il y a encore pas mal de choses dans les cartons. Mais euh, je regarderai dans les cartons. Je pense qu'il y en a un bouquin peut-être qui peut être intéressant. Je mettrai le titre en, en commentaire sur Facebook euh, en dessous de la vidéo. Donc, Moi, j'ai envie de garder euh, cette question de s'écouter soi-même de prendre le temps. Oui de se remettre mm -hmm. en lien avec ses besoins, ses sentiments, avec où on Merci. en est. Et puis, de le contrebalancer aussi avec toute cette question des résultats contre les raisons. Ne pas se chercher de raison et chercher les résultats. Mm -hmm. S'écouter et chercher les résultats. Ouais, c'est une bonne idée ça. Mmh. ça. Comme ça. Cool. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avant qu'on se laisse pour aujourd'hui? Oui. Ça a l'air d'être bon. Merci suite bon. Pour le prochain épisode. Ouais, c'est ça. La suite euh, au prochain épisode. Merci. À, merci à vous. C'était chouette de passer à ce moment-là avec vous. Euh, on se retrouve euh, semaine prochaine, même, euh, même place, même heure. Euh, le sujet n'est pas encore euh, défini, on va regarder dans la liste euh, avec Samir euh, de, ce qui peut être, euh, de ce qui peut être intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, c'était chouette de vous avoir euh, du coup, ce matin pour nous qui sommes euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais euh, merci pour votre présence, merci pour vos partages et puis on se dit à très très vite. Prenez bien soin de vous. <rire> bye tout le monde. Bye bye. Gracias.